Pour travailler sur un PDF, il faut utiliser uniquement les outils de la barre d'outils qui sont ici, donc contrôler que Annoter soit en bleu et non pas Modifier. Les outils les plus importants sont Surligner. Vous voyez que chaque fois, une fenêtre s'ouvre à droite qui vous permet de choisir la couleur ou les options de l'outil que vous avez sélectionné. Cette fenêtre peut se réduire et s'agrandir. Je veux surligner. En jaune, par exemple, ici c'est marqué « entoure » le mot. Le surlignage sera plus pertinent que d'entourer, parce que entourer avec un ordinateur, c'est compliqué. Pour le deuxième, deuxième exercice, il faut relier. Pour ça, je vais aller dans les outils « formes », choisir le trait, et je vais pouvoir tirer le trait d'un côté à l'autre. Pour le vrai « faux », un outil se cache dans les tampons. Si je regarde tout en bas, je peux choisir le tampon vrai et cocher à l'endroit où je veux mettre la coche. On peut aussi agrandir ou rétrécir. Et ensuite, il retient la grandeur de la forme pour la reproduire autant de fois que nécessaire. D'autres outils. Par exemple, souligner. Je choisis la couleur du soulignement et je peux souligner le mot nécessaire, barrer. L'outil crayon ne sert pas à grand chose parce que dessiner avec la souris n'est jamais tellement intéressant ou facile. La gomme sert ensuite à effacer les traits de crayon. Pour rajouter du texte, on clique sur l'outil T, on clique à l'endroit où on veut écrire. Attention, choisissez bien la couleur d'écriture. Il faut que la couleur d'écriture ne soit pas la même que le texte d'origine. Sinon, l'enseignant ou l'enseignante aura de la peine à voir où l'enfant a écrit. Là, je vais prendre du vert, mais je pourrais prendre, par exemple, du noir ou une autre couleur. Le soir, je m'endors, je clique profondément. Voilà. Donc, surligner, souligner, barrer, rajouter du texte, rajouter des traits ou des flèches, et utiliser le tampon. Quand vous avez terminé vous pouvez, ou bien durant le travail, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer ».